Je m'appelle Edna, j'ai 47 ans, j'ai deux enfants et je suis coach carrière euh, depuis, euh, depuis un certain nombre d'années en fait euh, maintenant, mais c'est seulement depuis peu que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Travailler avec lingen m'a apporté vraiment énormément de choses. Euh, je pense que j'avais beaucoup de peur par rapport euh, au euh, métier de coach et d'entrepreneur. Ça m'a permis de gagner véritablement en confiance et aussi d'avoir une véritable méthode de travail, pour être régulière, pour la pour rechercher, trouver des clients et servir au mieux justement ses clients. Il y a vraiment tout un tas de blocages qui ont été levés grâce à l'ingame. Exactement toutes les étapes par lesquelles un jeune entrepreneur passe, en tout cas un jeune entrepreneur, en fait passe, donc un jeune entrepreneur dans, dans le domaine du coaching, et il est en capacité véritablement d'aller chercher à chaque fois chacune des craintes, chacun des blocages qui peuvent exister. Et du coup, les lever les uns après les autres et euh, aider euh, chaque entrepreneur à aller euh, vers sa vision, à se dépasser et euh, à faire vraiment euh, ce pour quoi il est, il est prévu sur Terre. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup à Lingen. Euh, merci à toute l'équipe, merci à vous, euh, parce que franchement, c'est une super équipe et qui aide vraiment à avancer euh, dans, dans, son, dans sa mission, dans sa passion.